Comment chanter comme Michael Jackson Michael Jackson, un artiste très complet, chanteur, danseur. Il a réalisé énormément des, des, des chorégraphies de ses shows. Il participait à la construction des décors. Il utilisaient beaucoup de nouvelles technologies. On va voir ensemble ce que faisait Michael Jackson techniquement. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les artistes à bien chanter, à bien gérer leur voix. D'ailleurs, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et bien activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Ça te permettra de ne rien rater de mes conseils et également de savoir lorsque je suis connecté en live, ce qui te permettra de me poser tes questions via le chat auxquelles je répondrai avec un grand plaisir face à la caméra. Alors, Michael Jackson, euh, ça serait très long en fait de détailler vraiment tout, tout, tout, tout, toutes les techniques de Michael Jackson. Je pense qu'on pourrait faire plus d'une heure de vidéo. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde dans l'un de ses titres Black or White déjà euh, une partie de ses capacités vocales. Alors ça commence par un cri assez aigu, là, ce ⁇ wow euh, ⁇ et euh, ça nous rappelle que Michael Jackson était un artiste qui pouvait chanter très aigu et qui pouvait être, qui pouvait être pardon, très tonique avec sa voix. Là, on entend qu'il y a beaucoup de rythme. C'est très rythmé, la voix est très rythmée, la voix est un petit peu compressée. On entend même une petite saturation qui sort et à la fois, il termine les fins de phrases avec beaucoup de douceur. Donc, il attaque avec de l'énergie, voire un petit peu de saturation et il termine avec beaucoup de douceur comme ça. Donc là, on a entendu plusieurs choses. On a entendu son fameux cri, le hi-hi, qui va faire comme ça en voix de, en voix de tête. Et derrière, des petites onomotes topées de relâchement de respiration, des des petits souffles comme ça qui permettent de rythmer, c'est un petit peu emprunté ça au beatbox, ça permet de rajouter du rythme avec sa voix, mais que Jackson adorait rajouter du rythme, il adorait euh, le rythme euh, dans son corps et c'est pour ça qu'il dansait également énormément. Euh, et là, il rajoute très souvent des petites onomatopées comme ça pour rythmer un petit peu son chant. Bien sûr, là on est sur un clip, hein, donc il chante en playback sur le clip. Donc la voix qu'on entend, c'est la voix qui a été enregistrée en studio. Et là, on voit que tout le monde danse sur un train. On ne peut pas vraiment chanter en dansant sur un train. Et il utilise toujours ces petites saturations pour marquer certaines voyelles et tout de suite derrière, il revient sur cette voix très fine, euh, assez, euh, assez enfantine finalement hein, qu'utilisait Michael Jackson très souvent. Donc là, il y a des cris très puissants euh, avec de la saturation. Ça appelle, c'est assez fort. Là, on ne s'en rend pas compte parce que c'est un clip et ce sont des sons assez forts. Cette partie-là là, sur le chorus final, euh, là encore une fois, c'est un clip donc on s'en rend moins compte. Mais quand on écoute euh, les, les versions live, euh, là c'est vraiment euh, un moment où Michael Jackson chante. Très fort, il s'éloigne même du micro, il y a un petit peu de, de réverb du coup de la pièce et euh, là, ça sature. Alors vraiment, ça tranche parce qu'il euh, utilise des voix euh, saturées et en même temps des fois des voix très très douces comme il a pu le faire dans d'autres chansons, dans des slow euh, où il va vraiment avoir cette, cette grande euh, douceur euh, vocale et en même temps, il peut être très agressif, très rentre-dedans, très rythmé comme celle-là sur cette partie-là. Donc là, c'est un rap, c'était des artistes invités. Euh, le, le patron euh, de sa maison de disques de Motown euh, aimait en fait inviter euh, des artistes sur ses chansons, ce qui permettrait d'inviter euh, des rappeurs, d'inviter d'excellents guitaristes, d'excellents musiciens et de mélanger comme ça un petit peu les genres pour brouiller les cartes. On entend de nouveau ces consonnes attaquées vraiment comme ça, euh, vraiment avec beaucoup de, de saturation. Euh, et c'est rigolo parce que ce n'est pas du rock. Hein, D'habitude, c'est les chanteurs de rock qui utilisent ça. Euh, mais là, ils l'utilisent vraiment à tout bout de champ pour donner cette, cette, ce punch. Quoi. Voilà, alors, on va arrêter là les amis pour aujourd'hui parce que on pourrait passer des heures à décortiquer toutes les techniques qu'utilise Michael Jackson. Il utilise aussi énormément la voix soufflée. Il utilise énormément la voix mixte, notamment lorsqu'il monte dans les aigus. Euh, voilà, il, il, il, il, utilise, il, bon, il travaillait son art énormément. Hein, il a toujours chanté depuis qu'il était euh, très jeune et euh, ça se ressent vraiment quand il chante puisqu'il a une grande, une grande liberté. Il était en plus très perfectionniste, ce qui fait qu'il reprenait plusieurs fois en studio et je pense qu'il y a quelque part aux états unis dans des coffres-forts des bandes et des bandes d'enregistrement que Michael Jackson avait fait et euh, qu'il ne voulait pas euh, sortir à l'époque. Je pense que c'est un trésor qui est bien gardé. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des amis qui apprécient euh, Michael Jackson, et eh bien n'hésite pas à leur partager cette vidéo, ça leur fera plaisir. Et euh, Michael Jackson voilà travailler avec des coachs. Euh, J'ai euh, retrouvé dans mes recherches des enregistrements de Michael Jackson qui est au téléphone avec son coach vocal son coach vocal qui lui fait faire des petites gammes, des exercices pour travailler sa voix. Il travaillait euh, très souvent sa voix bien pour l'entretenir euh, comme un véritable artiste. Alors, euh, si toi euh, tu veux recevoir les conseils des meilleurs coachs, eh bien, je les ai rassemblés et je te propose de t'envoyer ça au quotidien directement dans ta boîte mail personnelle. Alors pour les recevoir, c'est encore possible euh, gratuitement en t'inscrivant dans le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Alors, tu cliques sur le lien, ça fera apparaître une nouvelle page sur laquelle tu pourras renseigner ton prénom et ton adresse mail et ça me permettra dès demain matin de t'envoyer eh les conseils que j'ai recueillis auprès des meilleurs coachs. Il y a d'ailleurs des techniques qu'utilisait euh, Michael Jackson, des exercices qu'utilisait Michael Jackson. J'espère que cette vidéo euh, t'aura plu. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao